Donc, l'élamite linéaire est une écriture qui a été utilisée dans le sud de l'Iran entre 2300 et 1900 avant Jésus-Christ. À l'heure actuelle, on en connaît 43 textes. Elle est connue depuis 1903 par les fouilles françaises de Suse. Et avec le déchiffrement qui a été réalisé à 96%, maintenant, on peut dire que c'est le plus ancien système d'écriture phonétique, purement phonétique au monde. Et en fait, c'est un alpha qui marche avec 5 signes pour les voyelles, 12 signes pour les consonnes et 60 signes pour les syllabes. Et cette écriture a été principalement utilisée pour noter la langue et la mythe.